Bonjour à tous mes chers abonnés Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore, ça fait déjà plus de 200 vidéos que j'ai fait. Ma 204 e ou ma 205 e Bref, on, peut, on va pas aller dans les détails puisqu'aujourd'hui, je vais devoir parler d'un sujet que j'avais envie de parler il y a très longtemps. Enfin, une semaine. Et c'est drôle que l'idée m'est pas venue plus tôt. Alors le sujet aujourd'hui aujourd sera... La communauté Ninjago sur les réseaux sociaux. Et là, il va y avoir différents visages. Vous allez voir un peu. Bon, je ne veux pas non plus accuser des personnes d'avoir fait certaines choses. Je ne suis pas là pour faire la police non plus. Et je, tout au long de la vidéo, je vais être accompagné avec... Benjamin ninja Donc si vous n'avez pas entendu, c'est Benjamin ninja. Il se peut qu'il ait pas une meilleure qualité là, mais on essaye de notre mieux. Bref, venons-en en fait. Benjamin, comment trouves-tu que la communauté est sur YouTube Ah oh bah, sur YouTube, euh, je trouve que pour YouTube, il n'y a pas trop de disputes. Mais surtout, sur YouTube, c'est une tonne de couple ou white. la raison, c'est une résolution pour faire du C'est vrai, mais ça m'a l'air un peu parfait, hein. Tu trouves pas des fois que les personnes ont l'air trop gentilles, mais en réalité, hein. On voit sur les autres trucs On voit un peu Donc on va reparler un peu sur les autres mais on commence sur Youtube Donc sur Youtube qu'est-ce qu'on fait d'après toi je me dis ouais, que c'est du plagiat Encore Je voulais discuter à d'aller, parce que Je pense que si vous un commentaire mal placé Vous pouvez peut-être faire de l'éclairage Par l'éclairage Il n'y a pas Ouais c'est sûr qu'il y a toujours des voleurs Il y a du plagiat, il y a plein de choses qui vont le mal des fois mais en général le problème c'est de voler du contenu sur youtube et il y a des situations des fois qui se passent quand même sur youtube c'est vrai que ça c'est l'un des plus gros problèmes à chaque fois que quelqu'un vole mais moi j'ai toujours dit aux personnes quand quand j'en prends un autre je le dis je, je vais quand même pas mentir dans la vie c'est important de ne pas toujours mentir quand tu voles un contenu, quand tu prends le contenu d'un autre sur youtube c'est important de le dire c'est ce que j'ai fait non, non, mais je veux dire celui qui fait beaucoup de la c'est comme un petit peu méchant. J'ai envie d'accuser, mais pourquoi mais... ah il y a des Ouais, j'essaie, y a plein. Même. Mais on fait tous ouais. un peu ça, on en vole tous un peu. C'est ça aussi qu'il faut qu'on comprenne conscient, ceci. Euh, maintenant, nous allons parler sur. Hmm. Attends, mm. J Tu penses que ce serait Je sais moi lequel qu'on pourrait parler. Instagram. On va parler de la communauté de Jago sur Instagram. Bon, alors sur Instagram, on s'entend qu'on retrouve souvent des personnes qui sont dans des groupes et des fois non. Donc sur Instagram, on a souvent des abonnés et toi tu en as plus de 100 maintenant. C'est ça Benjamin euh, attends, Je pense que j'en ai plus de 100. Je vais vous dire le nombre exact dans quelques instants. Alors il euh, y en a Je pense que t'en oh, as Mes amis. Donc euh, sur Instagram On retrouve aussi des personnes qui qui font souvent <rire> des problèmes, d'autres qui n'en ont pas, et... Le problème sur Instagram, c'est qu'une fois qu'on est dans un groupe, en général, plus de 75% du temps, ça se retrouve en vrai, et ça finit mal. Et là, après ça, qu'est-ce qui se passe après ça Après ça, on est obligé de discuter longuement pour ça. Et oui, c'est un problème, comme je l'ai dit, un peu les problèmes dans la communauté. Là, il y en a avec toutes les applications qu'on utilise environ, et ce n'est encore qu'un début, alors accrochez-vous bien. Donc, sur Instagram, on retrouve des personnes qui. Ouais. Mais en général, Instagram, mais ressemble général à ça ressemble beaucoup à Snapchat et Facebook, ça Snapchat a été ça par ça, justement. a été par ça justement. Mais il y, y a eu quelques vidéos de Ninjago qui ont été mises, mais il n'y en a pas beaucoup. Le principal problème, c'est dans les groupes. Et désolé, on n'entend pas très bien là, mais on fait d'être mieux. Alors on a pas mal parlé sur Instagram, maintenant nous allons parler sur... S'il me semble bien... Il y a bien... Un groupe sur Discord. Donc sur Discord, il y a souvent des guerres. C'est vrai, hein, Benjamin Ah oh, oh, ouais, mais si tu veux faire la guerre, si c'est que... ah, voilà, euh, oh. l'un meilleur que... <rire> en fait, des meilleurs endroits pour mal finir dans la communauté Ninjago et être vraiment paru comme quelqu'un de violent. Parce que le problème sur Discord, c'est qu'à chaque fois qu'il y, qu y a des personnes qui rentrent, c'est presque 100% du temps très violent. Moi, quand je suis rentré, d'ailleurs, moi, ça me rend violent. Et ça rend beaucoup de personnes violent parce qu'ils essayent sur Discord de, de se créer des guerres comme ça. Et créer des guerres, c'est pas bien. Ouais, j'avoue, même moi aussi, je suis comme ça. Quand j'arrive sur Discord, j'avoue que tabassé certaines personnes. Des fois, ça me fait des miens, mais... On ne devrait pas trop le faire justement. Il n'y a pas beaucoup de règles aussi sur Discord, mais des fois les règles sont incompréhensibles. Et c'est un gros problème justement qui se règle pas facilement. ouais désolé, sur ton t'entends pas très bien pourquoi mais ouais en fait la question c'est comme tu l'as dit un peu pourquoi installer Discord c'est pour ré... c'est pour faire des disputes et, et mal finir ouais donc euh, nous avons pas mal fait le tour il y a eu des hier donc n'allez pas trop sur Discord c'est pas c'est un conseil d'amis hein. euh, juste pour vous dire moi, Benjamin, on est convaincu que si vous allez sur Discord, c'est pas mal la guerre. Hein? Et si vous dites que non, eh bien, allez voir par vous-même. Donc maintenant, nous allons parler d'un réseau social nommé Facebook. Donc, sur Facebook, on retrouve souvent des vidéos de Ninjago, même des épisodes qui ont été mis. D'ailleurs, j'ai vu des débuts de saison, incluant la saison 7, sur Facebook. PS, ne, me, ne mettez pas trop les épisodes. Bon, je veux pas trop non plus en parler. Ça, ça, justement, ça sépare des personnes qui ont fait ça. Et qu'on leur dit des trucs. Donc, bref. Juste pour vous dire que le problème sur Facebook, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont mis. Et au fait, avec les années, comme elle dit, j'y une fois. Oui, eh oui, je sais. Vous allez me dire, j'espionne des, des discussions. Mais c'est pas du tout ça que je fais. Je fais juste entendre parce que tu dans le groupe Instagram. Donc, sur Facebook, euh, ils ont mis des épisodes. Mais dans le temps... On... Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient que c'était mal faire ça. Et nos jours quand on apprend ça, c'est vrai que c'est un peu choquant pour certaines personnes qui pensaient que c'était que c'était bien. Mais c'est un peu le contraire. Donc sur Facebook, toi tu ne connais pas beaucoup ça Benjamin, mais... Je dois dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. Il y a la saison 4 qui était mise d'ailleurs sur aussi Dailymotion, Youtube et Facebook incluant, donc c'est le top 3 qui, des réseaux sociaux qui ont mis le plus d'épisodes bon Dailymotion, c'est plus comme Youtube français où on, on peut pas mettre de commentaires nous allons en reparler après et juste pour dire c'est pas mal ça le problème sur Facebook c'est pas il n'y a pas beaucoup de guerre c'est pas un endroit où comme Discord maintenant nous allons parler Bien évidemment, d'un endroit très important, nous allons parler d'Hangout. Alors, comme vous le savez, Hangout, c'est bel, bel et bien, évidemment, l'application la plus utilisée dans la communauté Ninjago en français pour s'appeler. Alors, Benjamin, comment trouves-tu Hangout? Alors, je pense que Hangout, vraiment rencontrer toute la communauté, c'est le bon endroit pour toi. Hein. C'est vraiment le bon endroit, surtout parce que de c'est plus facile d'avoir un petit peu de temps. très sympa. Voilà. Ouais, c'est bien que, de rencontrer des personnes, comme tu dis, si certaines personnes n'ont pas entendu à cause de l'appel. Justement, on laisse au out grâce à ça hein. et on peut se parler, mais ring out. La moitié du temps, ça a des chicanes et ça a des répercussions après ça. C'est vrai, hein, des disputes, tout ça. Mais au moins, c'est ouais, moins pire. Discord, c'est deux fois pire. On s'entend que aller sur Discord, c'est plus risqué pour les disputes que Hangout. il hangout. Hangout, euh, y a 50% des personnes qui vont probablement avoir des problèmes, tout ça. Mais on s'entend que 50% c'est quand même beaucoup. Hein. Pas la... Ça veut dire que c'est la meilleure application juste parce que c'est 50%. Hein. C'est horrible. Horrible. Ah c'est mais, mais... Un, un bel endroit par contre. C'est un bel endroit pour essayer de parler avec les projets. C'est vrai que c'est quand même un bel endroit et c'est grâce à ça des fois qu'on peut se parler. Je dis rien de complètement mal, mais si je fais juste aviser que ça veut pas dire que tout va bien se finir nécessairement. Donc si je vous conseille, il a rien de bien. Oui, mais soyez prudents. Maintenant, nous allons parler, bien évidemment, de Dailymotion. Bon, sur Dailymotion, on s'entend qu'il y a eu des épisodes de Ninjago euh, en français qui ont été mises, comme j'ai dit, un peu. Hein, dans tout, euh, c'est vrai que nous allons en parler. Et justement, euh, c'est de là où on est rendu. Donc Dailymotion, c'est un endroit où il y a des vidéos qui sont mises de France 4, c'est ça. Ouais. Même un peu de France 3. Donc euh, un peu comme Facebook. Un endroit très touché pour mettre des vidéos. J'ai euh, goût un peu aussi comme YouTube, d'ailleurs. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont mis des vidéos. Et pourtant, euh, sur Dailymotion, on se rappelle c'est un peu un 3 rat pour les commentaires. Hein. C'est rien du tout. Si vous savez ce que ça veut dire, trois rat c'est... Rien. Rien du tout. Absolument rien. Et je peux dire que les, les trois rats sur Dailymotion, euh, c'est un peu plat qu'il y en hein, a. Pour certains pour leur dire, arrêtez de mettre des épisodes. Mais bon, Dailymotion n'a pas été parfait, c'est sûr. On est conscience que ça n'a pas été fait comme les autres réseaux sociaux. peut-être pas aussi mieux, mais déjà, c'est mieux quand même. Ouais. Dailymotion c'est juste pour faire certaines vidéos professionnelles et Vimeo encore plus, donc j'en parlerai tantôt mais le prochain sujet qui nous attend c'est un sujet assez important Twitter alors oui. on va en reparler justement qu'est-ce que c'est que Twitter parce que c'est encore différent de beaucoup de choses Alors Twitter c'est un endroit pour tweeter justement tweeter qui veut dire un peu mettre des choses un terme de, de parler de certaines choses donc un terme de Twitter donc on s'entend que c'est un peu pour suivre certaines actualités mais c'est plus pour mettre sa, sa vie vie montrer ce qu'on fait n'est-ce pas Benjamin? Non, en tout cas, parce Twitter, voilà Ah ouais, c'est vrai, j'avais un peu oublié que tu connaissais pas encore très bien Twitter. Mais moi je suis un peu allée, je peux dire que... Les personnes là qui sont sur YouTube, elles, elles, elles cachent pas vraiment sa vie hein, et c'est un endroit pour dire tout ce qu'on pense. Non mais vraiment, franchement... C'est le meilleur endroit pour dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on... a cru de la communauté, tout ça. Si, euh, si vous allez sur Twitter, attendez-vous pas à des vidéos. Puisque en réalité, c'est plutôt des GIFs ou bien... GIFs qui est une petite vidéo, un peu de logo, symbole. Donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est... Des fois, c'est vrai qu'il y a... Il y quand même des disputes, c'est quand même mon dé, c'est sûr que c'est 45 ou 40% de disputes là, c'est quand même énorme, mais c'est moins moins pire qu'Ainao. Bon, encore là la question est plutôt pourquoi il y a 40% de disputes sur euh, un endroit où il n'y a même pas de vidéo, où on peut même pas complètement se parler. C'est vrai, mais nous allons parler d'un autre endroit qui s'appelle euh, Vimeo. Un autre Trois-Rats pour les de d'Injago en français. Bon, Vimeo, c'est un peu comme Dailymotion. Et, justement... Je veux demander ton avis, c'est... Comment tu penses que c'est des Trois-Rats pour toi, Benjamin? Tu sais qu'on peut pas mettre des commentaires. Comment tu Alors, trouves ça? Pense que je pense que... Pas pouvoir mettre des commentaires pense que Arrête de mettre que tu les disputes. Merci. Donc toi tu crois ça, mais n'oublie pas que c'est aussi un peu un défaut. Mais je suis d'accord avec toi que ça peut limiter les disputes, tout ça. Et on n'a pas beaucoup, hein, mais Vimeo particulièrement, il n'y a personne dans la communauté de Ninjago en français. Je suis quasiment le seul à y être entré, en fait, le seul de dire. Et je dois dire que c'est un endroit assez... assez plaisant. ressemblant un peu à Snapchat qu'on va parler justement. Donc Vimeo, c'est un endroit assez tranquille. Et c'est des vidéos professionnelles qu'il faut faire. Hein. Donc c'est sûr que les réseaux sociaux, euh, c'est moins... on considère moins comme un réseau social. C'est plus pour un créateur de vidéos. Et c'est un peu vrai. Hein. C'est un peu différent de YouTube. C'est semblable. En fait, la différence entre vidéo et, des et les chaîne YouTube, c'est qu'en fait, qu ils des C'est un peu différent. Ouais, un peu comme des livres d'ailleurs. Mais il n'y a pas de francophone de Ninjago. C'est encore plus différent de, de, de tous les autres. En fait, Vimeo, c'est un okay, endroit euh... assez. Ouais. Ah, je... Et maintenant, nous allons parler de Snapchat. Bon, alors, dans Snapchat, là, il n'y a... a aucune communauté Nijego en français. C'est vrai, c'est un endroit assez calme, comme je l'ai dit. Un peu comme Vimeo et, et les jeunes. Mais c'est un endroit où tu peux socialiser. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des prédateurs sexuels. Donc, que, bref. Là-dedans, il n'y a personne, n'est-ce hein, pas, Benjamin? Ah, ouais, non, il mais... n'y a vraiment que c'est que pas tu en Quand tu la communauté, en fait il n'y a personne d'autre, on est les seuls. On est quasiment les seuls en fait. Ouais Ouais, pas. Bref, c'est un endroit tranquille juste pour vous dire, il n'y a pas grand chose à dire sur ça avec la communauté. Alors Twitch c'est un endroit pour des lives. il y a des épisodes de Ninjago qui ont été mis. Donc la communauté Ninjago en anglais est là mais pas la communauté Ninjago en français. Et est-ce que tu trouves c'était étrange, Benjamin, qu'il n'y ait pas de communauté de Djago en français sur Twitch ou tu trouves normal Alors, euh, ça normal? Alors, je trouve ça normal quand on a parce que Twitch, nous pour parler des les gens ne savent parler pour des années, ils de la ils de ça vie, Je pense que moi, c'est une chaîne d'inquiétude sur Twitch, je Justement, je me suis créé un compte Twitch et euh, je dois dire que je, que je vais essayer de faire des vidéos aussi là-dessus. Donc, euh, vous me retrouvez sur beaucoup de réseaux sociaux. Euh, donc, euh, c'est vrai que Twitch, euh, c'est un endroit, c'est pas un endroit qui, qui se fait pour mettre des séries ou des, des épisodes ou quoi que ce soit. Et c'est pourtant étrange qu'il y en ait hein. Mais il y a des personnes qui aiment ça mettre des épisodes. Donc, pas que Ouais, là, je suis un peu d'accord avec toi. Mais c'est plutôt la question qui me posait. Mais là, je pense qu'on a assez parlé, n'est-ce pas, Benjamin On a fait sur le point de tout. Alors, sur ce, c'était le Wastre plus grand fan de Ninjago. Et. Bonjour, Au revoir, tout le monde, pour une nouvelle vidéo et on en, en reparle d'autres. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires.